Salut les compagnons et autres crépiers du bout du monde. Euh, ben voilà, une petite vidéo de soutien. Vous voyez, là, ici, je suis à l'appartement. Donc, euh, ben, comme vous, je suis, je suis confiné à, à, à, à rester à la maison, hein, tout simplement, parce que euh, je vais devoir, moi aussi, euh, ne pas assurer la formation que j'avais déjà décalée euh, du fait du décès de ma maman. Euh, et puis, euh, ben, oui, je suis un ERP, établissement recevant du public, donc je vais devoir aussi rester porte-close. Mais bon, peut-être moins grave, moins impactant pour moi que pour vous. Euh, quand je dis pour vous, tous ceux qui sont installés et qui doivent garder les rideaux fermés. Euh, ben, de toute façon, il n'y a qu'une chose à faire, c'est effectivement prendre son mal en patience, d'être confiant sur l'avenir, parce que, euh, bien sûr que l'humanité va, va continuer. Euh, est-ce que, est-ce que ces, ces, mesures sont, euh, sont un peu trop, trop fortes, etc.? J'en sais strictement rien, puis j'en ai pas du tout les capacités pour, pour, pour, euh, pour prendre position là-dessus, euh, maintenant effectivement euh, c'est peut-être aussi euh, une occasion unique euh, euh, une unique, il n'y a, a pas eu que celle-ci, mais de, de peut-être de réagir et de voir un, un mode opératoire de consommation pour chacun d'entre nous euh, euh, qui serait peut-être plus raisonnable, mais j'ai bien peur que là aussi euh, chasser le naturel il revient au galop et que quand tout ira mieux, euh, eh bien, on continuera à consommer comme des cons. Euh, voilà, donc en fait je voulais faire cette petite vidéo de soutien parce que je sais que pour... Euh, pour certains, ça va être très compliqué pour ceux qui démarraient en termes de trésorerie, etc., en espérant que les promesses dites dans, notre, dans nos chers écrans de télévision soient tenues pour aider les entreprises, petites, grandes, etc., à tenir le coup et à ne pas se retrouver la, la, la tête sous l'eau. Euh, maintenant, effectivement, euh, bah, c'est l'humain qui compte dans ce truc-là et en espérant qu'effectivement, euh, chacun puisse, euh, puisse retrouver ses petits euh, à l'issue de, de, de, de cette pandémie. Euh, voilà, donc moi aussi, évidemment, vous l'avez compris, que ça chamboule un peu mon travail. Euh, donc, ce qui veut dire que les la, la formation du mois de mars, qui avait déjà été reportée 8 jours euh, du fait du décès de ma maman, euh, fait que euh, elle devait se dérouler. Euh, euh, là, prochainement, du 18 au 20, euh, eh bien, elle est, elle est annulée. Donc, euh, tout le monde est prévenu, bien sûr. Et puis, euh, euh, nous la reporterons dès qu'on dès qu aura le feu vert. On ira. Concernant la formation du mois d'avril, qui est du 14 au 16, qui est, qui est complète aussi. Hein, pour ceux qui veulent se former, ben, il faut penser maintenant sur les formations en terre, euh, inter en mai et juin. Euh, je ferme le parenthèse. C'est pas ce que je voulais parler. Mais pour l'instant, cette formation du mois d'avril du 14 au 16, donc euh, bah, euh, on change rien en espérant qu que tout revienne à normal entre temps, et ben, bah, sinon on glissera un petit peu puisque c'est la vie qui est comme ça. Voilà, donc euh, bah, tenez le coup, euh, euh, portez-vous bien, faites attention à vous, euh, je, voilà, cette petite vidéo pour, vous, pour dire tout simplement que, que je pense bien à vous, euh, mes chers compagnons, et puis euh, prenons notre mal en patience, euh, et puis, si vous avez envie d'en parler, si vous avez envie de vous exprimer, vous connaissez mon mail, vous connaissez mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler, bien sûr, puisque je vais continuer à travailler, même euh, si je ne peux pas euh, euh, partager ce que j'aime, c'est-à-dire de vous apprendre à, à faire des bonnes choses, puis à vous donner des idées. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, on continue. Et puis, euh, mais je voulais vous dire que je suis vraiment tout cœur avec vous. Voilà, à très bientôt. Salut, c'était Patrick. Sur son canapé, c'est la vie. Allez, salut. Assis, ah, rappelez-vous. Non, c'est une connerie. J'allais dire que seul le sarrasin sauve le genre humain, mais c'est vraiment une connerie. Allez, bye bye. Ciao.